Le protecteur nous a tous sauvés et nous avons beaucoup de chance d'être ici. Grâce à lui, nous pouvons continuer à vivre dans nos cités souterraines. Gloire au protecteur, celui qui nous protège, qui nous aime, on vous doit tout. Vous avez tout fait pour nous, vous nous avez sauvé la vie. Merci à vous, on ne croit en vous. Gloire au protecteur. Et vous là, vous n'avez rien à faire à ce niveau Ma mère est directrice de l'académie. Tu seras toujours au sommet du classement. Je veux pas que tu te malilles ces affaires. Si le protecteur l'apprend, nous serons condamnés tous les deux pour trahison. Comment toi, ce qu'on le professeur Ça m'arrêterait des points en moins sur ce roi C'est Les parents qui ont dit ça, j'y crois pas une seconde. Gloire au protecteur. Vous êtes sérieux là C'est notre ami quand même. Mais on a perdu trop de points comme ça, c'est trop risqué. On fait quoi